J'ai toujours décidé, parce que c'était dans mon caractère, d'être ouvert aux autres et de recevoir des autres et de pouvoir partager dans la tolérance et l'amour. C'est-à-dire que j'ai toujours été attirée par les gens qui, qui, qui, qui sont en difficulté, quelles quelle que soient leurs difficultés. Nous avons accueilli avec mon mari et nos enfants. Beaucoup d'enfants qui venaient d'Afrique pour se faire opérer du cœur à Montpellier. C'était magnifique, triste en même temps, hein, de voir euh, arriver des enfants, des petits, tout petits, me, par avion, à l'Afrique, récupérer des tout petits-enfants qui ne parlaient pas français, qui venaient pour se faire guérir et dont les familles avaient accepté qu'ils partent vers l'inconnu pour guérir, chercher des familles d'accueil pour qu'on puisse garder les enfants un mois chez eux, après le temps de l'hôpital. Et le temps de l'hôpital, c'était un temps très important, puisque nous devions payer les opérations en tant qu'association. Et tous les jours, on allait le voir à l'hôpital, on était en contact avec les médecins et infirmières, et il y avait toute une communion entre les personnes extraordinaires. Ensuite, quand l'enfant sortait, il c'était en convalescence. J'étais dans une famille d'accueil et puis alors, on entourait des enfants qui étaient extraordinaires. Je ne sais pas comment le dire, c est, c est, ça faisait partie de la vie. Actuellement, j'ai conservé euh, les Restos du cœur Ça fait 28 ans, 29 ans, j'ai démarré avec Coluche. Nous essayons de, de, de faire de l'accueil du partage et de l'aide autant que l'on puisse le faire sur le plan de l'échange. On va leur distribuer de l'alimentaire, donc ils passent par secteur et ils choisissent du lait, différents fromages, des de, de, de légumes, des fruits, enfin du surgelé, so ils choisissent quand même avec un certain nombre de points qu'ils utilisent pour avoir une aide pour la semaine ou la quinzaine pour l'été. Voilà. Et après, bien sûr, chaque fois, chaque personne qui se trouve derrière un atelier de distribution a le sourire, à l'écoute, puis on connaît un peu les histoires, on, doit... voilà, on partage et les gens sont souvent reconnaissants. Je n'aime pas ce mot parce que ce n'est pas... C'est reconnaissant pour l'idée de Coluche. Enfin, il y a les inscriptions, oui. les restos du cœur qui sont très difficiles. Parce qu'il faut que les gens apportent un papier pour qu'ils rentrent dans certains quotas. De, pour ensuite avoir une distribution alimentaire régulière. Je suis toujours admirative. Je leur dis Mais écoutez, à votre place, je ne sais pas si je ferai ce que vous êtes en train de faire. En tant que citoyenne comme tout un chacun, en sachant que des gens en particulier se sont fait tuer pour pouvoir voter, je me sens complètement citoyenne pour aider, aider. autant qu'on peut le faire. Le prochain, celui qui vit dans, sa, dans la commune, qui vit dans le monde, être là, présent, et Mais ne pas dénigrer systématiquement tout ce qui se fait. Euh, et bien si j'ai eu la chance de trouver ce groupe, c'est qu'on s'écoute, on une se laisse parler, on partage et on, on arrive à des conclusions formidables, avec beaucoup d'honnêteté. J'ai distribué des tracts comme tout le monde. Ça permet de connaître le village, de croiser des gens. On est allé, je ne suis pas très pour faire le porte-à-porte. C'est magnifique. Et c'est surtout de dire aux gens, parce qu'ils le réclament, qu'on leur fasse partager ce qui se passe dans une commune. Pour peut-être que enfin c'est difficile de leur, demand, de leur demander ce qu'ils aimeraient qu'il se passe dans une commune, pourquoi on le fait et, ou pourquoi on ne le fait pas, ce qui est le plus important. Parce que les gens entendent des promesses et puis rien ne se fait ils n'ont pas compris pourquoi, et souvent ils disent « on nous a trompés ». Donc ça aussi, d'être très très honnête dans toutes les activités que, que l'on peut faire, c'est ma façon de parler, hein. je, je, je ne fais pas du tout de politique en tant qu'enquarté. c'est le citoyen face à sa commune, le citoyen face au monde, voilà. Ça m'apporte euh, euh, du courage, du courage, parce que ce sont des gens courageux. C'est pour, pour le bonheur, j'y hein, vais vraiment, parce que ça m'apporte quelque chose. Et puis je rencontre des gens qui sont en grande difficulté et, et qui remontent au moral en définitive. Alors c'est vrai que si on arrive nous complètement pas très euh, en, euh, engagé ou pas très courageux, euh, pour eux ça sera difficile. Non, je, je trouve que c'est un, une force, c'est un besoin, c'est un besoin, pour moi personnellement, mais pour beaucoup de bénévoles. Ce n'est pas le fait de se donner bonne conscience, voilà, pas du tout. Je suis, je suis loin d'être parfaite, c'est que ça, ça m'aide dans ce que je souhaite vivre, voilà, c'est ma vie, c'est comme ça que je vois la vie. J'ai eu un, un très grand bonheur pendant plus de 50 ans et que la séparation avec celui que j'aimais s'est fait. C est, c est, c est, là c'est très, très, très intime. C'est fait très brutalement, mais très lucidement, et on a pu, pu m'aider à, à continuer ma vie. Et ça, c'est énorme, à avec les enfants qui sont super, et ça, ça m'aide beaucoup pour aller d'avant. Ce que je fais, ce que j'ai fait avec ceux de Prades pour les, les élections municipales, ce qui m'a permis, là, vraiment, de m'épanouir complètement, complètement. Faire comprendre que ce n'est pas pour se mettre en valeur quelque part, hein. c'est pour son bien-être, égoïstement, son bien-être personnel, et parce que ça fait partie de sa personne. Ce qui me chagrine maintenant dans notre pays actuel, c'est que les choses vont mal, ça c'est vrai, mais qu'on amplifie ce mal en voyant encore plus mal. Et ça c'est très très dommage. C'est qu'on montre tout ce qui est laid, et qu'on ne montre pas tout ce qui est chouette. Et puis je me dis, ben, au lieu de se plaindre tout le temps, positivement parce qu'il y a des gens qui pourraient se plaindre. Normalement, et qui arrivent à avoir le sourire, donc soi-même il faut qu'on voit le très bon côté des choses et quand je vois des gens qui se plaignent pas grand chose parce que si, parce que mis, parce que les impôts augmentent, d'accord, d'accord, mais il faut savoir aussi euh, ce qui se vit par ailleurs. Je ne vais pas aller plus loin pour les explications, hein, là-dessus j'ai mon point de vue. Je ne peux pas m'empêcher moi ça... Je fais Il y a des gens qui font des choses beaucoup plus extraordinaires, moi je ne trouve pas que ça soit extraordinaire, c'est le partage avec les autres, l'écoute, le partage et la tolérance, et l'amour, l'amour bien sûr il est là au